Saluté, poulie. Aujourd'hui, nous allons découvrir le parfait de l'indicatif actif. C'est le temps du récit au passé. Il correspond au passé composé, au passé simple et au passé antérieur en français. C'est un temps extrêmement facile à conjuguer puisque tous les verbes, quelle que soit leur conjugaison, se conjuguent de la même façon. Il faut d'abord trouver le radical du parfait du verbe que vous voulez conjuguer. Pour cela, Prenez la quatrième forme des temps primitifs, Amaoui dans notre exemple, et retranchez la désinence I. Vous obtenez ainsi le radical du parfait, dans notre exemple Amaou. Ensuite, ajoutez les désinences des personnes et hop, le tour est joué. Les voici qui s'affichent en rouge. Pour conjuguer le verbe mot, il faudra donc dire « amaoui, amaouisti, amaouit, amawimus, amaouistis, amaouerout. » L'infinitif parfait « avoir aimé » se fabrique à partir du même radical en ajoutant le suffixe « IC. Élémentaire, mon cher César, non Le nec plus ultra, c'est qu'il n'y a aucune exception. Même les verbes dits irréguliers ont un parfait et parfaitement régulier. Vous pourrez donc dire désormais J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai compris. A bientôt